Yo les gens, c'est Moonyooks et aujourd'hui je vais vous larguer des news, c'est parti Après mon allo news sur la Xbox Series S, Microsoft nous a annoncé les dates de sortie. La Xbox Series X et la série S sortiront le 10 novembre. à 499,99 pour la série X, contre 299,99 pour la série S. Plus d'infos dans l'article et dans la description. Et une autre bonne nouvelle, la sortie d'Halo ODST le 22 septembre, pile 11 ans après sa sortie sur Xbox 360. Ça, c'est bon En plus de la campagne, on aura notre baptême du Feu amélioré qui sera dispo gratuitement sur Xbox avec la possibilité de jouer en matchmaking ou encore de créer ses parties custom comme sur Reach. En plus de ça, ODST viendra avec la troisième saison et de tout nouveaux défis utiles pour ceux qui veulent atteindre le grade maximal. Mais n'oubliez pas que Halo 3 ODST reste un supplément donc, sur PC, le jeu est inclus si vous avez pris comme moi l'intégralité de la MCC à 39,99. Dans le cas contraire, il faudra dépenser 4,99€ pour l'obtenir. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre Halo 4 et là, ça sera la collection parfaite pour attendre Infinite dans de bonnes conditions. Ça fait quand même pas mal d'infos aujourd'hui. Je vais vous laisser mes petits ODST. Allez, vive Halo!